Salut content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle ici d'une nouvelle marque qui est apparue à la SQDC au mois de mai. Cielo Verde Québec, Cielo Verde Québec qui nous offre la marque Bod La Fleur, Bod La Fleur qui ont, qu ont présentement trois variétés à la SQDC, dont le Black Sunset et aussi le Moby Dick. Et ainsi le Citro-Li. Toujours un plaisir de vous voir. Pouces et commentaires, toujours appréciés. Lorsque j'ai acheté le Sunset, le Black Sunset, j'avais la possibilité d'acheter deux euh, produits de bas de la fleur. Il y avait le Moby Dick et le Black Sunset, mais le Citroli n'était pas encore sorti. Le Moby Dick m'intéressait pas vraiment, euh, le Moby Dick c'est un croisement de Haze avec euh, le White Widow. Le Haze on sait là, que c'est vraiment un, un sativa là, euh, qui a une très bonne réputation, mais j'aime pas les sativa Et le White Widow, j'ai déjà eu un bon White Widow, mais on sait que White Widow c'est aussi euh, du M39. Euh, le M39 c'est un phénotype de White Widow, donc ça ne m'intéressait pas du tout de goûter au Moby Dick on a déjà essayé un Moby Dick chez Winman euh, qui, qui se provenait de la SQDC je crois euh, je ne vais pas me tromper donc aujourd'hui c'est Black Sunset 27,90$ la compagnie est au Québec à Pointe-Claire Cielo Verde Québec 27,90$ on l'a dit possibilité possibilité de THC avec le Black Sunset entre 24$ et 30. Le Moby Dick entre 24 et 30 aussi. Et le citroly. entre 24 et 30. C'est le même. C'est le même. C'est comme ça. Cielo Verde Québec. Moby Dick entre 24 et 30. Citroli entre 24 et 30. Et puis Black Sunset entre 24 et 30 pour 100 THC. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une compagnie est capable de trouver trois phénotypes entre 24 et 30 de THC. Est-ce que la compagnie a mis beaucoup d'emphase sur le taux de THC? C'est clair que oui. Est-ce que maintenant, ils ont mis de l'emphase sur les terpènes? Ben, si on regarde sur la pochette, 5,08% de terpènes. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu 5% de terpènes sur un produit. Tous les produits de bas de la fleur sont entre 24 et 30% de THC. Du THC, des terpènes. Wow! Wow! Personne m'a parlé de bas de la fleur. J'ai ça depuis le mois de mai. Déjà deux mois. Personne m'a parlé de ça. Donc... Euh j'ai vraiment hâte de voir, est-ce qu'on vraiment, vraiment avoir un bon goût de terpène Est-ce que le buzz va être bon hein, Le buzz, c'est pas seulement le THC, c'est aussi le CBD, le CBN. Tous les cannabinoïdes, il y a environ une centaine. Et aussi les terpènes. Les terpènes, c'est les arômes, les huiles aromatiques. Les terpènes, les cannabinoïdes, ils sont où Ils sont dans les trichomes. On roule ça, euh, ça a été emballé le 29 avril. 29 avril, j'ai acheté ça au mois de mai, donc juin, juillet, déjà deux mois, deux mois et demi, on va ouvrir ça, Black Sunset, j'ai été voir sur le site de Cielo Verde, Québec, et il y avait plus de descriptions sur le Black Sunset, j'ai pas été capable de trouver de d'informations sur Leafly, sur le Black Sunset, donc si on va sur Bud Lafleur, ben, ici, on nous écrit entre 22 et 30% de THC. Sur le site de la SQDC, entre 24 et 30. Ici, 22 et 30. P Pourquoi? Pourquoi c'est pas pareil? Je comprends pas. Je comprends pas. Sur le site de Bud fleur, Black Sunset, 22 à 30% de THC. Sur le site de la SQDC, 24 et 30. On peut avoir des terpènes jusqu'à 6%. Donc, euh, j'ai acheté le Black Sunset. Et puis là, je suis en train de voir la description sur le site de de la Fleur. Je suis pas sûr d'aimer ça. Pas sûr d'aimer ça. C'est un croisement entre le California Black Rosé. Je connais pas ça, le California Black Rosé. Mais ça a été croisé avec du Mandarin Sunset. Mandarin Sunset. Euh, Mandarin, hein, c'est euh, à l'orange. Quand même, euh, fruité terreux. Fruité terreux, fruité terreux, fruité terreux. Ouais, on l'a pas encore égrené. J'ai... les euh, autres, ils disent... Ils disent... Pourtant, je pensais avoir... J'avais vu plus de... Que plus de... Arôme fruité, sucré, citron. Fruité, sucré, citron. Ici, on va sur le site de la SQDC. Fruité, sucré, citron. Donc, c'est la même chose. La description est pareille. On va regarder les buds de plus près. Avec la caméra. Hum. 27,90$. Des cocottes vraiment denses. Un, un, un peu sec, un peu sec. On regarde ça plus, regarde ça plus près à la caméra. Alright, gang, on est avec le Black Sunset de Bud Lafleur. Donc, j'ai le 3.5 g en entier devant vous. La plus belle cocotte, là, c'est celle-ci. On peut voir les belles couleurs. C'est bien comme ça, c'est très bien, le, le zoom, c'est très très bien. Je pense qu'on a un bon aperçu. Par contre, les autres cocottes, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même visuel. Alors, regardez, celle-là, il y a un petit peu moins de, de, de mauve, là, ou même, même de, de, de f... mauve, on ne dira pas de noir. J'ai été influencé par Black Sunset, mais on peut voir le mauve qui est quand même assez très très très foncé dans cette grosse cocotte-là. Pour ce qui est des autres cocottes, un peu moins de, de foncé, un peu moins de mauve. J'ai mis le briquet à côté pour vous montrer un peu la grosseur des cocottes. Comme celle-là ici, là, je l'aime bien. Hein, les couleurs, euh, les couleurs dans le, cannabis, dans le cannabis. On appelle ça flavonoïde. Flavonoïde, est-ce que c'est ça? Et puis, je pense que ça a un, un, un petit rapport dans le buzz, hein, les couleurs. Flavo, flavonoïdes, j'ai une erreur, c'est une erreur. Donc, même les, les, les couleurs dans le cannabis là, ont, ont un jeu, un hein, joue dans, dans, dans, je sais pas si c'est dans le buzz, mais flavonoïdes. Il faudrait faire un peu plus de recherche là, sur ça. Alright, c'est le temps de les grainer, puis on enroule un là, immédiatement. Alright, gang, on est de retour avec le Black Sunset de bas de la fleur. Euh, entre 24 et 30 de THC, moi, j'ai eu 28.46, donc 28.46, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup, on va voir ce que ça donne le buzz au complet. Donc les cocottes, hein, euh, deux cocottes là, avec des belles petites taches de mauve, euh, les autres cocottes un peu moins de couleur. Est-ce que c'est des cocottes qui sont en bas du plan et la cocotte qui a plus de couleurs qui serait en haut du plan? Euh, la cocotte en haut du plan a plus de lumière, donc euh, est-ce qu'elle a été plus euh, bien formée? Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être. Donc, je vais garder la superbe cocotte pour mon Instagram, vous y voir ça. Je vais faire un beau zoom pour Bud Lafleur Black Sunset. Donc, et voilà, c'est parti, on égraine ça. Donc, c'est ça, on a vu euh, la description euh, du euh, Black Sunset, on a dit du mandarin. Hum, je en train de perdre le fil, là. On a dit du mandarin Sunset croisé avec du California Black Rosé. Mais croyez-le ou non, ça sent les petits pieds. Citron. Tout à je ne l'avais pas dit, citron. Alors, je l'avais pas dit citron, hein, les le citron goûtent plus. Je, Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je pense pas haïr ça. Je pense pas triper non plus, mais ça m'intrigue euh, un peu. Quand on va voir sur le site de Bas de la Fleur, si vous voulez mieux... Euh, Cielo Verde Québec. Ils ont plusieurs là, produits à venir, plusieurs marques aussi. Ils ont la bas de la bas de la fleur, mais ils ont. j'ai marqué qu'il allait avoir qu d'autres marques. Il y a même une quatrième une quatrième variété qui, qui est déjà là sur le sous le point de sortir. On vient de dire qu'il y avait présentement trois variétés à la SQDC. Black Sunset, Citroli, Moby Dick. Et euh, la quatrième variété là, qui s'en vient bientôt, ça serait le Purple Pearl. Purple Pearl. Donc, les trois produits présentement à l'ESC sont considérés des hybrides. Donc, hybride, le boss va être euh, un petit peu énergétique, un petit peu... Euh, sédatif. Par contre, le Black Sunset ici serait supposé être hybride indica, donc un peu plus sédatif que énergétique. Donc, bas de la fleur, 28% de THC, 5% de terpènes. Personne ne m'a parlé de ça. Ça fait deux mois et demi qu'il est emballé. Donc, deux mois et demi, je pense que ça va donner l'heure juste sur le produit. Ce n'est pas un produit là, qui, a, qui a six mois de date. Donc, euh, à deux mois et demi, j'espère avoir un produit là, quand même bien de qualité. Un petit peu sec, mais quand même, là, on peut tolérer. ordinaire. La première pof m'a pas donné un gros coup pour ton THC, mon homme! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe. fumé d'autres pof, mais... Tu me verras pas tousser avec ça, là? Il a pas 28% THC là-dedans, man. Come on, man. Come on, man. Hey, à 28%, là. Là, t'es es, es, prête, là. T'es allumé, là. Tu l'attends, le 28%. Là, on est habitué à SQDC. Il y a du 20% de THC partout. Il y a du 22, 24% de THC partout. Là, on s'est rendu qu'on regarde plus de taux THC. Hein? C'est tout du 20, 22, 24. Là, à 28, là. Tu t'attends à quelque chose, là. Euh, c'est pas du 20-22 qui, qui est répandu partout à SQDC, là. Le taux de THC, 20-22-24, c'est rendu, là. La norme. Hein? C'est rendu la norme. Même le GG4 Pamplemousse, il a rendu avec 25% de THC. Qu'est-ce que c'est ça? Le GG4 Pamplemousse, est supposé être entre 15 et 19. Entre 15 et 19% de THC, comment ça que c'est rendu 25? Il puis plus bon, GG4 Pamplemousse de souvenirs, c'est de la merde. Et hey, ton 28%, gros, là, je sais pas si te pogné ça, là, tu t'es trompé, c'est la virgule. D'après moi, il y a 2% de THC dans ton bas de la fleur. Tabarnak, man. M'attends de fumer 2-3 joints bac à bac dans cette vidéo-là, le gros, pour avoir la preuve. Non, sais, 28% de THC, 5% de terpènes. Personne ne me parle de ça depuis deux mois. Y'a pas personne qui m'a dit, « Hey, le gros, achète-toi du Sunset Sherbet, le Black Sunset, achète-toi le Black Sunset, mon gars. Le 28% de THC, il cogne, man. Il cogne. Le 5% de terpène il donne un buzz. Waouh. Pas en tout, man. Pas en tout, man. Non, j'ai-tu donné un gars qui va réessayer d'autres bas de la fleur, moi, là? M'as-tu allé acheter, là, le Purple Pearl? M'as-tu allé acheter le, le Non, Non, non, non, non! Non, m'allais acheter le, le Moby Dick, avec des variétés des années 80, du Haze, croisé avec du White Widow. Hé, hey, le White Widow, là! c'est avec ça, que tu fais du M39. Arrête, man! Arrête, man! D'après moi, c'est du mobidique que j'ai là-dedans, man. Puis je suis en train de fumer du M39 à 14% de THC. oh le gros, le gros! 28.46 de THC. Le monde ils vont plus croire à ça, là! Il a plus personne qui va croire au taux de THC, le gros! C'est fini, là! C'est la pire joke, ça, là, là! C'est la, la, la plus grosse mentrie ça, là! C'est le. C'est. C'est. C'est la fin du monde, man! C'est la fin du monde, man! 28% de THC! Hey, le monde se garoche chez murs pour aller acheter ça, là! Le monde se bouscule à la file d'attente! Le monde, ils veulent du 28% de THC, de gros là! Le monde, ils il vivent que ils il vivent juste là-dessus! Ils il pensent juste à ça. THC. Hey, il y en a un qui vient de me dire que le Black Sunset à 28% de THC, il gèle en tabarnak. Non, c'est un câble, là! Oh. Winman, Winman, Winman, Winman. Ouais, mais le buzz! Le buzz, il peut être un peu différent, Winman, d'un d'une personne à l'autre, Winman! Peut-être que ce cannabis-là, pour toi, Weedman, il, il te fait pas effet correctement, mais pour d'autres, Winman, ça peut être autre chose. Alors, on est à des, des années-lumière, là. On est à des années-lumière d'un 28%, là. OK? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer ça, qui va dire, « Ah, oh, il n'est pas payé, je me le boss pas Mais il n'y a pas personne qui va me dire, yo, « Aïe, aïe, 28% THC, gros, ça détruit, ça l'arrache. » Ou, certains vont même dire, « Ça déchire. » Non, il n'y a pas personne qui va rien déchirer ici. La seule affaire que tu vas déchirer, c'est l'enveloppe. Pas rien d'autre que tu vas déchirer ici là! Hey, hybride Indica! Oui, je relaxe en ce moment! Ben, ben relaxe moi là, là! Hey, Willman! T'as juste fumé la moitié du joint! Attends un peu que ça te fasse effet! Ah, tabarnak, je veux que je une heure! Oublie ça. Winman oui, t'as encore fait économiser 27,90$. T'achètes pas Bob de la fleur. J'ai-tu tant d'un gars qui est gelé? J'ai-tu tant d'un gars euh, calme? J'ai-tu tant d'un gars écrasé? J'ai-tu tant d'un gars qui qui plane? Non, je plane pas pantoute. T'es en de, train de, de de... Non, je plane pas pantoute, man. Pantoute. Pantoute du tout. Du tout. Alors, ça va pas bien, man. Alors, je suis de dépenser des 27,90, là. Je suis tanné, là. Tu sais, je suis tanné, man. Fais pas une crise de scène, moi, là, avec YouTube. YouTube, il... t'as-tu des annonces? T'as pas d'annonces en dans mes vidéos? Ben, c'est ça. 27,90. Encore, je t'ai à Qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec ça? Je toutes les grainées, pis je vais mélanger ça, là, avec ça, là. Mes restants de cannabis personnels, que, que que, que, que moi-même, je fais pousser pis que je mets des restants et le restant de tous les maudits cannabis d'ASQDC que j'aime pas. C'est man. Oublie ça, man. Je pense que pour la première fois, je pense que... Je pense roule un deuxième. M'en enfin un deuxième, je suis pas gelé, man. Je suis pas gelé, pas tout. 28%. Hey, T'es pas gêné d'écrire 28%. Écris 22, là, t'sais. 22, ça va passer dans la masse. Hein? 22, 24, 20, on voit juste ça. Le 28, là, man, on, on va prêter attention un peu plus, là. Allume, man! Elle va faire le tour, ça, là, là, que ton 28%, c'est de merde. Calisse, man! 28 pièces sous poubelle, encore. Ah, il goûte à rien, man. il goûte à rien, je peux pas croire, non, écoute. Ça se peut pas, man. C'est supposé goûter le plus, c'est 5% de terpènes. Je pense que c'est lui qui goûte le moins, man. C'est comme, ça se peut pas, man. C'est que ça se peut pas. C'est complètement le contraire. Tu sais, C'est même pas, euh... oh, il y a beaucoup de terpènes, mais je ne crois pas que le 28% est là. Non, c'est tout qui est pas bon, man. Ou bien j'aurais pu dire, euh, ah oui, il est lourd, hein? Il a 28%, là, hein? Il est lourd. Mais j'aime pas le buzz, non. Je comprends pas le 5% de terpène Je comprends pas pantoute. oh c'est les deux! C'est les deux! Il y en a pas de 28%, là. tu sais là, il hein? y en a pas, il y en a pas, man. Il y en a pas. Puis le buzz, non! Je suis pas gelé pantoute, le gros. Je suis pas gelé pantoute, pantoute, pantoute, le gros. Pantoute. Ah! Oh! Ah, je t'écoeuré, man. Je La vidéo a fini de même. Pouce, commentaire. Bas de la fleur. Oublie ça. 28$ au poubelle encore. Merci. Prochaine vidéo. Très bientôt. Bye.